Je suis euh, ravie euh, de t'accueillir, ravie euh, de découvrir celle qui se cache euh, derrière euh, les trois tomes Dacrid, de, derrière euh, l'école des souris, derrière euh, les voisins mode d'emploi. Je ne cite pas l'héroïne parce qu'elle déteste son prénom et que d'ailleurs elle nous le cache pendant tout le long du tome 1, donc euh, je vous laisse la Je le dis à la fin. Je... Et, euh, et également d'autres ouvrages comme euh, « Adieu tant aimé qui parle... Euh, Très, très subtilement, avec beaucoup d'humour, Enfin voilà aussi du deuil et de la famille, et Vertical vers Génial, tout est dans le titre, hein, puisque évidemment, il est génial. Et euh, tu es également l'auteur de romans, on va dire, pour adultes, euh, publiés chez Gallimard et Flammarion, dont Le marin chilien, L'ombre sur la lune, et récemment La ligne Wallace. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un titre qui va sortir tout nouveau, tout différent, euh, en octobre, Londinium. Et alors là, tu changes de catégorie, puisque cette fois, on est chez les médiums plus. Alors, l'ondinium, euh, je vais essayer de vous pitcher, euh, comme on dit en bon français, le livre assez rapidement. Euh, bienvenue dans une ville où cohabitent les animaux et les humains. Euh, plus ou moins bien, grâce à une loi, une intégration qui a été faite, là. Carta maxima, et qui interdit donc aux humains de manger les animaux, de les chasser, de les mettre en cage, mais qui interdit aussi aux animaux carnivores, on va dire, de dévorer ceux qui seraient leurs proies dans un milieu naturel. C'est un équilibre fragile, vous vous en doutez, l'ondinium, vous avez tout de suite, j'imagine, compris la référence à Londres, qui fait quand même grincer des dents à certains. Et justement, il se trouve qu'assez vite, cet équilibre là dans cette ville que, que, que Agnès nous plante et nous décrit va être menacé parce qu'il va y avoir une succession de disparitions, d'agressions, de vols. Et donc, c'est là que notre personnage principal, notre héros ou anti-héros, on en parlera, Arsène, un lapin, mais pas vraiment comme les autres, va commencer à enquêter, notamment par amitié pour son ami Johnny, dont l'amoureuse, une loutre, a disparu. Alors c'est vraiment un tout nouvel univers hein, par rapport justement au livre que je citais, euh, d'Ackfried euh, ou euh, l'École des souris, avec vraiment une écriture euh, exigeante, des descriptions extrêmement soignées, un univers très très construit. Euh, comment vous êtes passé de comment tu es passé de l'un à l'autre Est-ce qu'il y, est qu y avait une envie particulière au départ alors, merci d'abord pour, pour cette présentation, je tiens à préciser que j'espère que l'écriture est exigeante dans tous les livres, mais je... bon, là on était dans un autre, une autre exigence qui est celle de créer un univers euh, vraiment à part entière, et je pense que c'est cet univers qui est au départ du livre, c'est-à-dire que je... Euh, j'ai commencé à écrire cette histoire d'enquête de, de, et je pense qu'il y avait des références mêlées. Euh, on est dans un... Euh, il y avait ces références anglophiles et qui se... Alors évidemment, ça se passe dans un, dans un Londres qui a évolué. Hein, C'est à la fois euh, une utopie, une, enfin une chronie, pardon, une dystopie, enfin on pourra en reparler, mais j'étais quand même dans ce Londres des années 30. Euh, J'avais envie de parler de cette période, euh, peut-être parce que j'écrivais à un moment où... Euh, j'étais enfermée, enfin, c'est vraiment un livre écrit euh, pendant une période de confinement, c'est vrai, et j'avais ce, ce, cet univers euh, clos, euh, donc euh, voilà, la, la très belle couverture euh, d'Emmanuel Polanco, il y a ce dôme qu'on voit, euh, qui est une des parties de, de cette ville imaginaire, en quel, qui part d'une ville réelle mais qui devient imaginaire, euh, et je voulais poser ces années 30, mais pas que euh, les questions, on va aborder des questions difficiles des années 30, hein, qui sont les questions... Euh... Euh, du totalitarisme, de, de la montée des extrémismes, de, de tout ce qui amène à la guerre. Et je pense que c'est une période où justement, on est... la période de la guerre va être l'affrontement de tous ces... ces mondes clos. Et l'ondinium, c'est un monde clos, euh, avec aussi tout ce qui fait le charme des années 30. Et donc, ce, ce lapin qui vient de France a une passion pour, euh, voilà, il, il, on va voir Joséphine Baker. On va voir, enfin, il y a la musique des années 30, il y a aussi le blues américain, puisqu'il y a des animaux qui viennent, qui ont immigré des, des États-Unis. Euh, il y a les, les costumes, il y a tout, tout ce qui fait la richesse d'une reconstitution historique, avec laquelle j'avais envie, effectivement, de travailler. Et à partir de là, les thèmes s'imposent, en fait, parce que oui, c'est la période de, de, de la montée de tout ça et Justement, c'est exactement là où je voulais en venir, c'est qu'on va, on va parler des thématiques bien évidemment, mais avant tout, il voilà, y a l'enquête, il euh, y a ce monde très très construit, il euh, y a l'Uchronie, euh, tu l'as dit, mais moi j'ai vraiment trouvé qu'avant tout, c'était un univers et une ambiance. Et donc euh, voilà, cette influence anglaise. On est à Londres avec des tas de références à des, euh, des endroits ben, qui n'existent pas pour de vrai. Hein. Alors on a le stade King Charles, on a la West River, etc. Et ça fait des tas de sonorités, de repères comme ça, géographiques, très très précis, qui nous plonge vraiment Voilà le, le, le dôme très protégé, les faubourgs, les terriers, on, on, on y est, c'est très visuel. Est-ce que c'était voulu de jouer un peu sur ces, euh, ces, ces codes de noms qui nous évoquent quelque part oui, quelque chose Oui, alors ça je pense que c'est un des grands plaisirs quand on écrit, hein, que ce soit en jeunesse ou en littérature générale ou adulte, euh, c'est cette utilisation de référents qui font que quand on, voilà, on donne un nom anglais comme ça, même s'il ne correspond à rien, il évoque quelque chose, et ça, c'est quelque chose que j'aime faire, et je pense que, je me disais, voilà, euh, si on pense Londres dans les années 30, c'est pas forcément comme ça euh, l'endroit où on a envie d'être projeté, si on pouvait euh, revenir dans le temps. Et moi, j'avais envie de montrer que ce qui, ce qui m'intéresse, c'est aussi, dans tous mes livres, je pense, c'est une façon de voir le monde, et de voir le monde dans tout ce qu'il a, on va parler. Je ne crois pas qu'on puisse parler de politique sans parler d'amour, de, de nourriture, de musique, de, de tout ce qui fait la vie. C'est comme ça que moi, je conçois la vie et que je la mets dans mes livres. Et je pense que là, c'était pour moi très agréable de me déplacer, euh, notamment pour aborder des questions qui résonnent beaucoup. Je me suis rendu compte, c'est pour ça que je parlais de cette période un peu difficile qu'on a pu vivre où tout d'un coup, des questions... Euh, les questions très fortes qui traversent les années 30 résonnent particulièrement aujourd'hui. Mais je voulais le faire avec du recul, on s'adresse quand même à des adolescents, donc des gens qui, euh, qui oui, à l'école, apprennent, enfin l'école, au collège, au lycée, apprennent, travaillent sur la guerre, travaillent sur cette période-là. Je voulais leur montrer aussi euh, cette période, peut-être de manière un peu plus incarnée, différente, et euh, montrer que ces thèmes, euh, on peut les aborder avec du recul, euh, justement en les replaçant dans une perspective, en, en permettant aussi de s'en libérer, en faisant évoluer, c'est là qu'intervient l'Uchronie. C'est une façon aussi de jouer avec le temps et de dire que tout n'est pas figé. On n'est pas obligé de refaire les mêmes euh, erreurs et on n'est même pas obligé de les commettre une première fois. Et c'est là qu'intervient qu effectivement le, ce lapin qui va faire, d'une certaine façon, euh, changer le cours de l'histoire. Et ça, pour un écrivain, c'est génial à faire et j'espère qu'on que, qu me suit. Et justement, on va, on va en parler de ce lapin. Arsène donc. Arsène. Euh... Comme Arsène Lupin, Arsène Lupin Oui, lapin. alors c'est un enquêteur, hein, ce lapin. Donc évidemment, je, je parlais d'anglophilie, il a à la fois les traits de. de on le voit d'ailleurs sur, sur la couverture, hein, c'est un, un Sherlock Holmes croisé de, de, des petites manies d'Hercule Poirot avec un peu de, de la cupidité d'Arsène Lupin. Et. Et, et tout ce qui fait l'imaginaire de, de l'enquête à l'anglo-saxonne, euh, c'est aussi un, une sorte d'anti-héros, mais parce que c'est un lapin, donc c'est une proie, euh, même dans ce, cet univers très, très codifié, les lapins restent des proies, donc on sent que le danger est toujours imminent. Euh, J'aime l'idée de ce détective qui doit se dépasser, mais qui commence en étant en position d'infériorité. Un lapin, ça, ça a une crise cardiaque à la moindre, au moindre événement, euh, donc ce lapin veut échapper à sa condition d'animal dans un cadre qui le lui permet, mais lui il veut vraiment évoluer, il veut pouvoir porter des redingotes et des, des choses qui sont comme très compliquées pour un lapin. Fumer pour un lapin, c'est pas forcément la chose la plus facile, mais il veut, euh, il veut voilà, dépasser tout ça euh, et je pense que j'aimais aussi l'idée qu'il il, ait ses défauts, oui il est, il est totalement misanthrope, il est misogyne à une, dans un pays où les, les femmes viennent d'avoir le droit de vote. Euh, il est maniaque, et voilà. il, il se réfugie dans la lecture et dans la, la consommation de substances euh, licites, mais qui lui permettent de s'évader. Et, et je me disais, oui, c'est un... j'ai repensé en me disant, mais finalement, Arsène, quand on écrit pour les enfants, on utilise des animaux souvent pour, euh, pour faire passer des choses dans les albums, notamment. Et je me disais, c'est finalement l'animal en train de devenir humain, c'est aussi euh, peut-être ce qui va parler pour moi, à ce, ce monde adolescent auquel je m'adresse. C'est-à-dire que c'est un être en pleine métamorphose qui découvre des sentiments humains, l'amitié, l'amour, les relations familiales. Euh, il n'y est pas tout à fait préparé, il les gère plus ou moins bien. Euh, parfois, c'est catastrophique, mais il y a aussi tout ça, je voulais qu'il y ait l'histoire d'amour de Johnny et de cette loutre, euh, l'histoire d'amitié. Euh, Arsène ne maîtrise pas très bien l'amitié, il la découvre, mais, mais voilà, il va falloir qu'il compte sur son humanisation euh, pour arriver à... Il prétend qu'il est là que pour l'appât du gain, mais on voit que tous ses sentiments vont se développer au fur et à mesure de, de l'histoire. Et parmi ses qualités, parce que le pauvre, on l'a affublé quand même en sa qualité d'anti-héros de, de, de certaines failles qui, justement, sont, sont, sont super intéressantes à explorer. Mais parmi ses qualités, il y, y a quand même sa grande culture et aussi son grand sens de, de, de l'observation. Alors justement... Pour parler du premier point, sa grande culture, il est très cultivé, Arsène. Et là, je peux pas m'empêcher de noter que tu t'es amusé à, enfin euh, voilà, glisser des références. Alors là, il va se coucher avec sa pipe de lucernum. Le matin, hein, il prend un petit livre aussi le temps de se mettre en route pour pour sa journée. Et là, donc, il y a un certain nombre de références avec lesquelles, enfin, j'ai l'impression que tu t'es aussi amusé euh, puisqu'on retrouve Aesop, qui est quand même l'inventeur un peu de la fable avec les animaux et qui a inspiré et qu'on retrouve aussi La Fontaine. Fèdre, euh, mais après, tu vas aussi aller citer Wittgenstein euh, n'ayant pas fait d'allemand, je ne voilà, suis pas très sûre de moi. C'est pour s'amuser ou c'est pour donner envie d'aller plus loin C'est les deux. Je, enfin, je, je pense que je le fais dans tous mes livres. Je m'en suis rendu compte après coup. Hein. Quand on écrit, on, je ne le fais pas délibérément. Euh, alors je voulais ce, ce lapin un peu érudit qui justement va trop loin dans son évolution. Hein, lui, lit Wittgenstein, il n'est pas sûr de tout comprendre. Euh, euh, il vient d'être traduit, il y a des histoires de traduction, parce que quelle langue parle des animaux qui, qui cohabitent avec les humains On ne sait pas ah, trop. Ah, il parle, alors lui il a du mal, ça s'est développé dans le, le tome suivant, parce qu'il va aller en Allemagne, donc il y a d'autres questions, notamment de la traduction, qui vont se poser. Mais je, je pense qu'il y a des références qui sont liées au besoin que le lecteur, quand il lit... Moi, j'aime quand je lis apprendre des choses, il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais ils peuvent, je pense qu'ils peuvent passer à côté et c'est pas grave. Euh, j'aime aussi que le livre puisse être feuilleté par des publics de tout âge, c'est pour ça que même dans les livres pour les plus petits, j'aime bien qu'il y ait des références pour les parents qui lisent par exemple. Euh, et je, je reviens toujours à l'exemple d'Astérix parce que pour moi c'est tellement ça, c'est-à-dire que c'est un livre qu'on peut lire enfant. Et on découvre encore, euh, quand je le lis aujourd'hui, je découvre encore des, des anecdotes que je n'avais pas comprises. Et je pense qu'il y a ça dans l'idée des, des références. Euh, après, on peut aussi se moquer d'un personnage qui, qui veut lire Wittgenstein quand il vit dans un terrier. Et, et, et, mais ça correspond aussi à une époque. Et euh, Oui, je, je, je pense que c'est important pour moi à, à tous ces titres. Et en parlant d'époque, dont tu as déjà évoqué tout à l'heure euh, l'Europe des années 30, hein, c'est vraiment une ambiance, un contexte, et qui soulève plein de thématiques que tu as eu envie euh, d'introduire dans Londinium. Et j'aime énormément la façon dont, dont c'est introduit, justement. Parce que à la fois, j'ai l'impression que dans la forme, tu joues avec les codes du polar, euh, et quand je dis jouer avec les codes du polar, c'est que, ok, certes, il y a l'enquête, mais en fait, euh, Arsène, pour nous, pour le lecteur, euh, c'est aussi un guide. On va se balader donc, dans ce Londinium et selon que, pour les besoins de, de, de l'enquête, donc là, il va traverser les terriers qu'on pourrait comparer à des quartiers un petit peu, quand même, euh, malfamés, et en même temps, au fur et à mesure qu'il se balade, il pose son regard, donc intelligent, observateur et aussi explicatif, qui nous donne un peu les codes de, de cette société dans laquelle il évolue, où là, on va voir les paysannes, qui sont en fait des loutres en l'occurrence, voilà qui rêvaient de lumière de bijoux, de venir à la ville, et qui, qui vont finir si, à par s'y perdre, hein, à pas trouver des emplois ou quoi, où on va passer voilà justement devant une place où il y a une église, et là, il y a un harangueur de foule qui va tenir un discours pour enflammer les foules en disant, oui, ces animaux qui émigrent de plus en plus nombreux, qui prennent trop de place, qui ont trop de liberté, toute ressemblance avec des discours existants, évidemment. Et comme ça, tu vas introduire au fil du roman des tas de thématique, donc on en parlait avec tout ce qui est recoupe l'année des années 30 euh, voilà, la montée des extrémitres, de la stigmatisation C'est chez les humains, là il y, y a un truc avec les roues, euh, chez les animaux oui, aussi, on sent qu'il y a des, des, des classes de... sociales euh, la question de où sont répartis les gens dans les quartiers et, et c'était volontaire là comme ça, d'utiliser un peu les codes du polar oui. et d'apprendre des choses au fur et à mesure mais Alors ça reste cette idée de, effectivement, de communiquer un savoir au sens large je pense que euh, si je dis, voilà, j'ai je vais, je vais, envie d'écrire un livre pour adolescents, enfants, qui parlent de de totalitarisme, pardon d'eugénisme, de dissension politique en Europe dans les années 30, comme ça, sur le papier, ça ne marche pas. Donc il faut, euh, et ce n'était pas, pas un objectif, il se trouve que en étant dans cette période, j'ai envie de parler de tout ça et de montrer que tout ça, c'est un brique, comme je disais tout à l'heure, la, la politique, c'est un brique au reste, et je crois que la position euh, oui, de lapin, c'est-à-dire de proie, euh, dans un monde où les animaux restent quand même euh, opprimés par les humains d'une certaine façon, euh, permet ce regard euh, différent aussi sur l'histoire. Sur euh, L'anecdote, c'est la suite, enfin, c'est le tome 1. Dans le tome 2, Arsène va se rendre en Allemagne. Euh, oui, je vais parler de ce qui se passe en Allemagne en 1934, mais euh, Arsène va aller à la chancellerie, à Berlin, il va croiser euh, les bottes d'Hitler dans des toilettes. Enfin, Ça reste euh, à la fois anecdotique, il faut que ce soit drôle, mais euh, on aborde ces questions quand même. Et pour moi, c'était tout l'enjeu d'arriver à les aborder sans que, sans que ce soit rébarbatif ou didactique. Ou... voilà. Cette... L'histoire est un matériau, euh, permet de parler de choses qui sont très contemporaines. Et en l'occurrence, je pense que le recul permettait aussi euh, aujourd'hui, d'aborder ces questions avec plus de, de respiration, on est plus loin. Et c'est la même chose pour la question des droits des animaux par rapport aux humains. Euh, c'est des questions d'actualité. Mais je pense que moi, sans prendre parti dans l'ondinium, je montre aussi euh, des cas extrêmes, des cas d'aberration. De, de, finalement, il y a des, il y a des, euh, on est toujours le prédateur de quelqu'un d'autre, même il n'y a pas d'égalité. Finalement, fin, c'est compliqué. Il y a les, les crevettes vont finir par se rebeller. Pourquoi on mange des crevettes alors qu'on mange plus de, euh, de lapins enfin, il, y a, il y a toutes ces séries de questions qui se posent. Et je crois que c'était plus facile de le faire avec un peu de recul. Tout en partant d'une situation historique, c'est-à-dire que la reine Victoria, en effet, adorait les animaux, elle avait des poneys, des chiens. Elle a passé des lois, elle a promulgué des lois de défense des animaux. Les nazis ont aussi promulgué des tas de lois de défense de la nature. Et je voulais montrer en quoi c'est sous quelque chose que nous on partage. On se dit ah oui, les droits des animaux. On touche parfois à des choses beaucoup plus compliquées qui sont récupérées idéologiquement. Et je voulais l'aborder par l'exemple en fait plutôt que de manière oui didactique. Et qui ne m'intéresse pas trop. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que dans, dans, dans, dans l'univers que tu as reconstruit, qui est quand même un univers pour l'instant européen dans, dans, dans le tome 1, et particulièrement anglais, hein, puisqu'on est vraiment à Londinium. mais Arsène, désolé, je, je, je, je donne un petit scoop, à la base, il est français. Et, et Paris lui manque, et il manque surtout à sa maman, qui va visiter à un moment dans le livre. Et, euh, et il se souvient, il y a des choses euh, voilà, dont il est nostalgique, dont sa mère est nostalgique. Et en même temps, il se rappelle les conditions dans lesquelles ils sont arrivés, pourquoi ils ont euh, émigré à l'ondinium et ce que ça a changé dans leur vie. Et c'était une très belle façon aussi d'introduire ce, ce, ce que tu disais sur le rapport aux animaux, des choses euh, voilà, cohérentes et incohérentes et qu'est-ce que ça, ça pose derrière. J'avais prévu de le faire à la fin, mais euh, si, si tu es d'accord, euh, je devrais bien lire ce passage qui, je trouve... Euh, Résume très bien, on le voit très dans le style et dans le dans l'idée. Je précise quand à dire. même que ce passage que tu as choisi et qui me convient tout à fait, je l'ai écrit. Euh, je, je trouvais moi en en discutant, c'est vrai qu'il était euh, peut-être un peu, voilà, il récapitule un peu tout, toutes ces questions. Euh, euh, c'est peut-être l'endroit le plus théorique du livre finalement. Donc, euh, mais ça permet de, de placer tout le tout, tout le toute l'histoire. Cette liberté, ils en avaient entendu parler, bien sûr, depuis Paris. Le monde entier bruissait de ce que l'ondinium offrait aux animaux. C'était pour ça que l'immigration y était si difficile. Mais en entendre parler était une chose, le vivre une autre. Tout à coup, la journée ne se passait plus à échapper à un prédateur. Les humains n'avaient pas le droit de vous manger. Le fait que la consommation de viande soit interdite dans la cité, même pour les animaux, freinait d'ailleurs les velléités d'immigration de certains prédateurs. Les humains ne pouvaient pas non plus vous mettre en cage, le zoo avait été aboli. Seuls les animaux qui le décidaient vivaient asservis par les humains. Chats et chiens avides de confort, leur seul travail se limitant à satisfaire les caprices de leurs maître. Furets, soucieux de pouvoir exercer l'autorité, que l'on collait dans des guérites à l'entrée des parcs du dôme. Ragondins, castors, ramusqués ou loutres, nettoyant les bords des rivières, chevaux tirant les calèches. Tous ces animaux étaient rétribués en nature, galettes de protéines pour les carnivores, légumes frais pour les autres ou, dans de rares cas, comme celui d'Arsène, en pièces d'or pur et d'argent. Mais cela se passait de la main à la patte, de manière très officieuse. Enquêteur n'était pas un métier reconnu par la Carta Maxima, le document qui fixait depuis le début de l'intégration les rapports entre humains et animaux. Les animaux se toléraient mutuellement, avec quelques tensions inévitables entre espèces vouées à s'entre-dévorer. d'autant plus que certains canivores ressentaient parfois violemment l'envie de chair fraîche. Il existait des médicaments pour cela, mais aussi l'exil, Prévu par la Carta Maxima en cas d'abus. Or, peu d'animaux étaient prêts à retourner vivre à l'état sauvage. Autour de Londinium, c'était déjà la jungle pour tout animal ayant vécu quelques heures de son existence sans se préoccuper d'être chassé, attrapé, maltraité. Alors, on se tenait à carreau. Arsène frissonna en y pensant. Rien, jamais, ne le persuaderait de quitter Londinium. Merci. Hélas. <rire> Arsène va devoir quitter Londinium. suis pas tout de je suite. Pas à le dire. Et euh, j'aurais envie de conclure euh, sur euh, une autre thématique, même si elles sont nombreuses et qu'on pourrait euh, en discuter pendant longtemps. Euh, on parlait du chronie en introduction, euh, d'autres diraient dystopie. Euh, donc voilà, tu peux aussi. Je pense qu'il y a les deux. Euh, je pense Il y a, les deux. Euh, y a quand même quelque chose qui fait beaucoup résonance à l'époque contemporaine. C'est aussi la manière dont tu traites euh, voilà, le, le pouvoir, l'usage du pouvoir, euh, à, à combien certains en abusent de leur position élevée, comment d'autres sont un peu prisonniers aussi de, euh, je veux dire, de questions d'opinion publique. Au fur et à mesure que les tensions montent, euh, on sent bien que euh, derrière, les gens qui ont le pouvoir ne, ne, ne, ne l'ont pas autant que ce qu'ils voudraient et n'arrivent pas à faire redescendre un petit peu la pression. C'est quelque chose... Il y avait quand même quelque chose un peu de, de social et politique où. Ah oui, oui, je pense que c'est pas forcément délibéré quand je commence à écrire, mais c'est aussi ce qui me constitue. Donc ça, ça, ça apparaît forcément, euh, surtout évidemment quand on s'intéresse, voilà quand on se met dans cette période-là, en position de lapin prédaté. prédaté J'allais dire prédateur, mais je, je, je le vois plus fort qu'il n'est. Euh, et justement, oui, c'était c'est aussi... Euh, par rapport à l'enquête que je ne vais pas dévoiler, mais et qui se développe euh, tout au long des livres, euh, ça va être une réflexion sur, euh, sur la fragilité du pouvoir euh, et qu'est-ce que ce pouvoir, à la fois politique, hein, de ce gouvernement, enfin de cette reine qui est à Londinium, puisque je disais euh, Uchronie, c'est parce que il, la, la succession a changé par rapport à ce qui s'est vraiment passé, et donc on a une reine à ce moment-là à Londinium. Euh, et ce pouvoir-là, mais aussi le pouvoir qu'on prend en devenant, euh, devenant égal euh, aux humains. Euh, le pouvoir des animaux entre eux, des relations abolies par euh, voilà, des drogues ou des choses très artificielles qui font qu'on ne se mange pas les uns les autres, ça reste très fragile, évidemment. Et, et c'est ça qui m'intéresse, c'est que le pouvoir n'existe que, que, que quand on est en train de le conquérir et puis ensuite c'est fini. Et ça, je pense que c'est aussi un... Oui, c'est une façon de dire euh, tout est toujours à construire et puis ne, on s'endort pas sur ses lauriers. Et, ce, et puis qu'est-ce que ce pouvoir euh, Finalement, les animaux à londinium, la plupart d'entre eux cherchent quelque chose qui est le, le, finalement le pire de ce que les humains ont, ont réussi à faire. D'ailleurs, Arsène s'en fait la réflexion assez souvent. Il dit, voilà, est-ce que ça valait le coup euh, d'en arriver à, à vivre des choses aussi minables Et il se reprend tout le temps par rapport à ce que c'est que devenir humain. Et... En tout cas, ça, voilà, ça nous remet, nous, comme dans un jeu de miroir, à « qu'est-ce que c'est aussi uh, Tess et ça, ça provoque plein de réflexions. Merci beaucoup, Merci. Uh, Agnès. Je tiens à rappeler que voilà, c'est quand même... Plein de rebondissements, vraiment, encore une fois, je le disais, un univers très, très construit. Là, moi, je, je, je suis restée en apnée euh, à la fin. Donc, euh, voilà, j'ai réussi à soutirer quelques informations mm -hmm. sur le tome 2 euh, que, que, que je m'empresserai de lire dès qu'il sera disponible. Et, euh, et voilà, c'est également très, euh, très haletant et, et, et j'ai énormément aimé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de l'avoir lu comme ça.